Salut et ben voilà, il est temps d'annoncer mon petit projet de décembre. Enfin, petit, pas tant que ça, parce que je le prépare depuis cet été quand même. Moi aussi j'ai eu envie de faire un calendrier de l'avant vidéo, hein, avec une vidéo par jour euh, du 1er au 24 décembre. Le principe il est tout bête, hein, c'est juste que j'ai envie de faire partager, peut-être faire découvrir quelques thèmes musicaux de films que moi j'aime beaucoup. Pour faire mon choix, je me suis contraint de ne pas exposer des bandes originales que j'ai traitées dans Partoche, ou à peine, vous verrez. Par contre, je m'interdis pas de faire des épisodes plus développés dessus plus tard. Voilà. Alors, je préviens tout de suite, il n'y aura pas de trouvailles venant d'œuvres obscures, hein. tout est très connu, mais bon, il n'est pas impossible que vous fassiez quelques petites découvertes, je pense. En tout cas, ça nous remettra en tête quelques musiques cool, c'est déjà ça. Il y aura une série et un animé dans le tas, le reste, c'est des films. J'ai aussi essayé de varier les compositeurs, mais bien sûr, il y en a qui reviennent. En tout cas, j'ai limité au maximum John Williams, vous savez que c'est dur pour moi, mais en tout cas, pas de Star Wars ou de Harry Potter. Ça sera trop simple. C'est un tout petit peu rangé par ordre de mes préférences, mais c'est pas du tout strict, quoi. Le but, c'est pas de pousser l'analyse du truc, hein. c'est juste de donner le contexte de la mélodie, dire pourquoi elle me parle, donner quelques clés techniques par moment, évidemment, et puis en jouer certaines. D'ailleurs, les partitions et arrangements sont faits à l'oreille, et en plus de ça, j'ai tout réduit au maximum pour plus de clarté. Donc, euh, mélodie et accord, quoi. le truc simple. Du coup, évidemment, c'est loin d'être officiel, et puis c'est pas parfaitement exact. J'espère que vous serez là, et que ça vous plaira. Je vous embrasse. Bisous